Astronome, comment ça va aujourd'hui? Bon, alors, petite vidéo très rapide pour vous montrer un peu euh, comment fonctionne, euh, comment a fonctionné, pardon, euh, notre astro caméra que nous avons commandé euh, chez euh, le site www.astronome.fr. Donc, cette euh, petite caméra, je l'ai déballée pendant l'unboxing, donc je vous remets euh, le lien là-haut. Si vous voulez revoir la vidéo donc j'ai fait une très très courte séquence de euh, films de, de la lune hein, comme j'avais prévu donc petite dédicace pour cédric donc un abonné qui m'a expliqué que ce type de caméra bon il savait pas trop euh, ce que ça pouvait donner donc là j'espère que ça pourra te faire en tout cas une première idée cédric J'espère la prochaine fois t'offrir une meilleure vidéo que ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, avec le logiciel de retouche d'image etc patati et patata euh, alors euh, pour savoir effectivement puisque je pense que euh, tu serais intéressé peut-être pour un achat pour ton club d'astronomie euh, le club d'astronomie de quinte fonce Grive qui d'ailleurs je suis allé sur leur site internet très bon site internet avec plein de petits tutos plein de petits bricolages à faire des travaux en cours etc et puis ça m'a l'air d'être une bonne euh, équipe de, de gens sympathiques euh, voilà, qui, savent, euh, qui savent faire de l'astronomie amateur. Euh, alors voilà, je vous laisse en compagnie de la Lune et de cette petite vidéo. Ciao, bye les astros, à bientôt Thank you.